Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Euh, Aujourd'hui on se retrouve euh, pour un nouveau format de vidéo sur quelque chose que je vous ai un petit peu montré sur la chaîne il n'y a pas longtemps, vous avez dû le voir il y a peut-être quelques mois, peut tout dépend de quand vous regardez cette vidéo, mais euh, depuis un certain temps je me suis intéressé à l'élevage d'insectes, donc plutôt pour la consommation euh, humaine, alimentaire, tout ça, donc pour en mettre autant dans des plats, dans des gâteaux, tout broyer, faire de la farine et en faire du pain, enfin voilà, ce genre de petites choses là. Et euh, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Malheureusement, les sociétés qui vendent ces, ces vers, ces insectes actuellement en France, sont pour la plupart sur des choses qui sont quand même assez chères. Enfin, je trouve, quand tu dois payer 5 euros pour 25 grammes d'aliments, à mon sens, ça fait quand même cher, même si... Et, et au pire, même si c'est 50 grammes pour 5 euros, ça fait quand même vachement cher pour ce que c'est, je trouve. Euh, malgré qu'il y ait des épices et toutes ces choses-là. Vous avez peut-être déjà quelques idées de marque en tête, je ne vais pas les, les citer, parce que, bah voilà. <rire> je m'intéresse à moi pour le moment. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez des petites infos sur la vidéo qui viendra après celle-là. Comme ça, euh, c'est le petit bonus. Donc voilà, en gros, depuis quelques mois, je me suis intéressé euh, à l'alimentation des verres, à la production, à euh, euh, comment est-ce qu'on doit s'occuper de tout ça. Et euh, c'est quelque chose qui est Plutôt simple, on va dire en tant que tel, dans le sens où il vous faut un bac, vous remplissez le tout de farine, vous mettez du son d'avoine, principalement, et après vous mettez vos, vos verres, donc des verres de farine, justement, en l'occurrence. Les verres de farine ont une croissance assez rapide, on va dire, dans le sens où, du moment où ils sont des œufs, et au moment où on peut les consommer, ils s'écoulent entre un mois, un mois et demi, deux mois, suivant dans quelles conditions d'élevage ils sont mis parce que sur la plupart des vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, euh, il est indiqué qu'il faut qu'il soit dans un environnement dans le noir, dans l'obscurité, un endroit où il fait chaud, mais où il y a de l'air qui circule, tout ça. Et moi, malheureusement, par rapport à cette pièce et aux autres pièces euh, qui sont autour de moi, il y a très peu d'endroits qui, euh, qui correspondent à ces caractéristiques-là. Ce qui est assez emmerdant. Mais j'ai la chance d'avoir des meubles comme ça, des armoires intégrées dans, dans les murs, ce qui fait que c'est assez bien isolé, c'est dans le noir et j'ai un peu de place. Donc du coup, je suis allé sur un site internet, j'ai trouvé un bac pour faire les verres de Fine, comme vous le voyez, donc tout un ensemble qui fait qu'on a une bonne synergie. Euh, et du coup, à l'origine, j'avais acheté des verres euh, sur euh, un magasin de plantes en France et la quasi-totalité de ces verres-là sont morts. Euh, sont morts au fur et à mesure. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais au début, je les ai foutus dans le bac avec d'autres qui étaient morts. Enfin bref, c'est une connerie. Je ne les ai pas, pas triés à l'origine. Donc je me dis que c'est sûrement ce genre de, de problématique qui a fait que ça a merdé. Et j'ai eu une petite chance dans le sens où on a quelques vers qui ont fait des nymphes, qui sont devenus des adultes. Et du coup, je les ai mis dans un bac externe. Donc comme vous pouvez le voir là, c'est un bac qui est justement euh, à euh, utilisé à l'origine pour euh, ranger des documents. Mais en fait, je les ai placés là, et ils ont fait leur vie, tranquille. Et ils ont pondu, ils ont fait une partie des une partie des oeufs, et une première génération de verre qui est né. Du coup, que j'ai mis dans le bac du dessus, comme vous pouvez voir là également. Mais ce bac-là est dans ma chambre, du coup, donc... Aussi bien en contact avec le jour comme la nuit, le chaud, le froid. Donc en été, c'était un petit peu, voilà, plein été, ça chauffait, ça allait bien, mais là, comme on, on transitionne vers l'hiver, puis l'automne enfin, et l'hiver et tout ça, donc ça fait que ça baisse les températures et la croissance est beaucoup moins régulée que sur un bac, entre guillemets, à l'origine prévu pour un terrarium ou ce genre de choses. Désolé si la vidéo est un peu longue, mais il y a beaucoup d'informations, c'est assez complet. Donc surtout, n'hésite bah, pas à mettre un petit like au cas où un petit commentaire si jamais ce genre de choses-là t'intéresse et ce genre de sujet t'intéresse, parce que il y en aura plus à la fin de la vidéo. Et donc voilà, du coup, j'ai ce, ces deux premiers bacs qui font que j'ai mes adultes en bas et les verts en haut. Donc qui sont la première vraie production, la première vraie génération de verts. Parce que certaines personnes nous disent que c'est mieux de consommer des verres qui ont comment dire qui sont nés des adultes qui ont résulté des verres que tu as achetés. En fait, c'est mieux de consommer euh, les verres que toi-même tu as produits, dans le sens où tu sais ce qu'ils ont mangé et euh, les conditions d'élevage. Enfin, tu es au courant de tout, tu vois, comme le fait d'acheter de, de la viande dans une ferme, tu es au courant des conditions d'élevage, c'est le même principe. Donc voilà, euh, sur ça, euh, voilà les où Qu'est-ce que je peux vous dire euh, Sinon, la croissance des verres, du coup, pour vous redire... Euh, un mois un mois et demi deux mois de croissance de toute façon ça c'est à l'oeil en fait du moment où vous voyez les premières nymphes qui apparaissent bah c'est que faut récupérer les vers sinon vous attendez encore quelques semaines ça va redevenir des adultes qui vont voilà et euh, une fois qu'ils ont bien baisé ils font des œufs ils le repondent dans la farine et les farines refont des vers qui refont des nymphes qui refont des adultes etc etc et les cycles tournent comme ça donc voilà là ça fait déjà plusieurs mois que je me suis intéressé à tout ça je vais là euh, récupérer la première récolte. Donc je vous la montrerai dans... Euh, du coup, c'est ça le, le bonus de la vidéo. Je récolterai du coup euh, les verres dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai tout ça. Parce que bon, faut un système pour filtrer la farine. Tout ça, c'est un merdier pas possible. Je me suis déjà entraîné une fois et c'est assez galère pour filtrer les adultes des verres. Donc euh, voilà, sur ce... Et eh bien comme je vous l'aurais dit encore... N'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça ferait vraiment très plaisir. Peut-être que quand cette vidéo sortira, j'aurai déjà mes 1000 abonnés et ce serait incroyable. Sinon, en quel cas, bah, abonne-toi quand même. Hein. On vise les 100 000 et les millions. et Peut-être que ça arrivera un jour. <rire> en tout cas, bah voilà. Moi, c'était un prévoyant. Euh, N'hésite surtout pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo, du montage, de tout ça. Je suis preneur de, de compliments ou de choses négatives. Hein. Surtout, n'hésitez pas. Du moment que c'est... Euh cadré, raisonnable et que c'est pas de l'insulte gratuite. Ça fait kiffer. Voilà, en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao